Allons-nous ah. ah, élargir notre collection, mais, mais comment Plus de nouveautés. Il nous faut plus de nouveautés. Ah, ah, ah, papa. Ah, papa. Pépine ah. Oh, j'ai Allez, vas-y, bois de l'eau, bois de l'eau, pépé! Oh, ma pauvre. Oh, merci! Oh, ça va beaucoup mieux! Hey, papa, regarde ce que j'ai dans mon sac! J'ai trouvé des réglisses qui goûtent oh. bizarre! De la nouveauté! Mm -hmm. <rire> oh, Mais ça doit être toute une nouvelle somme, parce qu'elle goûte le citron! <rire> ça, c'est parce que ce ne sont pas des réglisses, c'est de la rhubarbe! Hey, papa, ce n'est pas de la barbe, voyons! Ça se mange pas de la barbe! Euh, à moins que ça ne soit de la barbe à papa! <rire> <rire> Tiens, regarde! Oh. Hmm? Oh! Mmh. Ouh. Les tiges ont un goût surette, comme tes bonbons préférés. Oh oui, j'adore. Les ours sont acidulés. Oh, oh c'est vrai que ça aussi, ça me donne soif. Ça a presque le même goût. Et en plus, tu as moins de chances d'avoir des caries en mangeant de la rhubarbe. <rire> oh mon dentiste, je être content, hein, papa. Oh, ça oui, moi aussi. <rire> euh, Est-ce qu'on peut y goûter encore, papa? Non, oh, mais bien sûr. Ouais.